On trace une droite D. On choisit un point A sur cette droite. On trace un segment AB de 5 cm. B On trace la parallèle à D. Passons par B, bien sûr j'ai utilisé le quadrillage, au cas général, quand il n'y a pas de quadrillage, c'est le sujet d'une autre vidéo. Un point M sur la droite D, et traçons la bisectrice de l'angle BAM, et bam, avec le compas. La pointe en A, regardez, rappel de sixième, je trace le même arc, même rayon, ici j'ai marqué deux points, et puis la pointe ici, un arc, la pointe ici, un autre arc qui coupe le premier, regardez, premier arc et deuxième arc. Ces deux axes se coupent en un point. Et bien sûr, une propriété fin cinquième, on constate qu'ici, cette droite est la bisectrice de l'angle BM. Je relie A avec ce point. Je prolonge. Et cette bisectrice, donc ces deux angles sont égaux. Cette bicétrice coupe la droite des primes en C. Voilà. Petite construction, donc, avec la règle et le compas. La deuxième partie, il y aura des démonstrations. Pour trouver des propriétés, je préfère que nous étudions d'abord cette figure. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a comme propriété On a D par la et on a une séquence ici, une séquence ici. Bon, je vais parler de cette séquence. Regardez bien. Est-ce que cette séquence, avec les deux droites, forme des angles alternes internes Bien sûr. D est parallèle à D'. Ça on sait. Donc, cet angle-là. Est égal à cet angle-là. Ce sont des angles alternes internes. MAC égal ACB. Alternes internes égaux. C'est la propriété du cours. Je la répète, si deux droites sont parallèles, alors elles forment avec une séquence des angles alternes internes égaux. Oui, mais on a encore l'angle MAC. Celui-ci, il est égal à qui Il est égal, par construction, à l'angle BAC. Encore de la bisectrice. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver de ces deux égalités Est-ce que vous trouvez encore une égalité entre deux angles Regardez bien. MAC égale ACB. MAC égale BAC. Quels sont les angles égaux en plus Bien évidemment, ACB égale BAC. Bien. Oh, autrement dit, tous ces trois angles sont égaux. Bien. Alors, si ces deux angles sont égaux, qu'on vient de constater, alors BA égale BC. Regardez bien ce triangle, propriété de début de l'année. Triangle qui a deux angles égaux, alors il est isocèle. Les côtés BA et BC sont égaux.